Tous les heures du monde et qui peuvent me conseiller Diamant, cette fois c'est la dernière, je me mens, dès que je peux je me resserre, j'en prends et jamais je m'en sers, je construis que des outils en pierre Loser cent mille, mais je me perds Gare à ces zombies, ils ont la haine, mais je les sais Sous terre je me dis sans le soleil, ça pue la mer Sur la sur la lune, Big Flo et Oli Plus de 300 000 vues, ça m'a fait plaisir. Je reprends ma voix, ma chaîne va s'embellir. On m'a dit la nuit des cent mille, mais je me perds. Gare à ces zombies, ils ont la haine, mais je les sais. Sauter, je me dis, sans le soleil, ça pue la mer, ça pue la mer. Tu es éclatant, chante Pour plus de chance Quand tous les, les monstres se N'attendez pas que moi je tape un big man Faites ce que vous voulez, moi je m'échappe, je dois les miner, je dois les miner, n'attendez pas que moi j'affronte l'Enderman, n'attendez pas que moi je tape un Big Man, faites ce que vous voulez, moi je m'échappe, je dois miner, je dois les miner Tu es éclatant J'en chante pour plus de chance. Quand tous les monstres spawn, qui fait sombre, je me perds